Alors question suivante, l'histoire des médias sociaux. On a vu le content marketing, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais alors les médias sociaux, par contre, ça c'est nouveau. Hein. Bah, non, <rire> non plus. Parce que si on regarde euh, l'historique euh, du marketing communautaire sur les, euh, sur les communautés en ligne, je ne parle que des communautés en ligne, eh bien euh, on peut remonter déjà très très loin. D'abord... Euh, ce qu'on appelle les Usenet, c'est-à-dire les, les bulletin boards, les bulletin board services, les BBS. Euh, ces années 70, c'est les années 80. Alors à l'époque, on ne se connectait pas sur Internet, on se connectait sur un réseau particulier, mais ça marchait aussi. Et puis il y a eu les... un peu moins obscurs, dans les années 90, 93, 94, les services en ligne... Euh, comme euh, AOL, American Online, qui a été racheté euh, après maintes péripéties euh, récemment par euh, Verizon. CompuServe, déjà, euh, AOL et CompuServe vous permettaient dès les années 90 de, de circuler partout dans le monde et vous connecter à Internet partout. Euh, il suffisait d'acheter un disque localement ils avaient un numéro d'appel local. Quand vous alliez à Hong Kong, par exemple, ben c'est un numéro d'accès direct, c'était gratuit. Ou aux États-Unis, pareil. Donc vous pouviez vous connecter euh, directement et aller euh, et, et avec MSN par exemple, Microsoft Network, pas celui que vous connaissez euh, qui était utilisé par les enfants il y a très peu de temps, mais la toute première mouture qui date des années 90 qui euh, permettait de faire ce qu'on appelle du roaming. Et puis il y a eu, euh, c'est-à-dire aller partout dans le monde avec le même, le même accès Internet. Euh, IRC, euh, Internet Relay Chat. Donc pareil, des chats, hein, les chats des 88, 88, d'accord uh, ICQ, uh, qui était un système de messagerie un peu, euh, une sorte de WhatsApp de l'époque, hein, si vous voulez, pour, pour simplifier. Oh, c'est un peu plus frustre. Enfin, ça, ça date quand même de la moitié des années 90. Donc c'est très très vieux, d'ailleurs, à tel point qu'il y a un livre très très... Euh, connu, qui s'appelle Net Gain, et que j'utilise beaucoup dans la méthode du jardinier, on y reviendra, euh, qui a été écrit en 97 et qui raconte l'histoire du marketing des communautés. Et puis, viennent, viennent les médias sociaux, proprement dit, avec, euh, je le premier vraiment sérieux, c'est Six Degrees, 1997. Pourquoi six degrés ben Parce que tout bêtement, les six degrés de séparation, ce sont les degrés qui font qu'en en fait, on n'est jamais à plus de six degrés de quelqu'un théoriquement. Mais en fait, c'est la théorie dans la pratique. C'est rare qu'on puisse se connecter au Dalaï Lama si on est tous à six niveaux du Dalaï Lama. Mais se connecter au Dalaï Lama, c'est plus difficile. Il y a peut-être des gens au milieu qui vont bloquer. Bon, après, il y en a eu un qui s'appelait Fredster en 2000, 2002. Vous voyez, c'est déjà très vieux tout ça. Friendster qui a inventé le, le système friend of a friend, les amis de mes amis sont mes amis, mais c'est exactement ce que vous utilisez tous les jours dans Facebook, dans, dans Instagram, dans machin. Les amis de mes amis sont des amis. Delicious, LinkedIn, 2003. Donc contrairement à ce qu'on croit, c'est pas. Euh, euh, dire le B2C qui a forcément euh, été euh, toujours en tête, hein, même si au début on a eu euh, Friendster et, et ça a été le cas. MySpace en 2003-2006, mais LinkedIn dès 2003 quand même. Hein. D'ailleurs moi ça fait plus, près de 17 ans que je suis, je suis sur LinkedIn, puisque je suis arrivé en 2004. 16 ans. MySpace qui a disparu, maintenant il est mort en 2006, euh, tout moins dans son, dans son aspect de l'époque. Facebook, euh, est arrivé en 2004, mais bon, maintenant, aujourd'hui, Facebook, vous le savez, ça n'est plus que Facebook, hein, c'est aussi Instagram, c'est WhatsApp, c'est euh, euh, une plateforme, en fait, c'est aussi euh, euh, Workplace, Facebook Workplace, hein, le, le, la plateforme B2B. Puis Twitter en 2006, beaucoup plus récent, YouTube euh, qui a été racheté par... Euh, euh, qui a été inventé en 2005, et qui était racheté par euh, Google, si mes souvenirs sont bons, en 2007. Et puis euh, tout un tas de... depuis ce jour-là, ben, en fait, euh, quasiment aucun qui a réussi à rester Flickr, 2000, 2009. Tumblr, qui est maintenant quasi mort. Ou mort, d'ailleurs. Il est mort tout doucement. Tout et puis tous les autres ont raté euh, Google Wave, Google Buzz, Orkut, qui était le premier, euh, le, la première tentative de Google. Google, euh, Google+, que là, vous le connaissez peut-être plus, qui a été inventé en 2011 et qui est mort l'année dernière, 2000, 2019. Il a quand même tenu 8 ans, mais bon, tout le monde euh, sous respirateur artificiel. Plus personne n'arrive véritablement à lancer des, des médias sociaux généralistes. Social, Microsoft 2011, et à son âme. Il y a juste Snapchat en 2012 qui a réussi à faire une percée. Mais aujourd'hui, vous voyez bien, Snapchat a été rattrapé par... Euh, et la galaxie Facebook qui a recopié tout ce qu'il savait faire. Et donc du coup, ça a beaucoup moins intérêt. App.net qui est mort. Hello qui est, qui, est, euh, qui est arrivé, mais qui est reparti et faire autre chose. Yo en 2014, qui, mais qui était plus une plaisanterie qu'autre chose. Mastodon qui allait, qui allait tuer Twitter. J'ai pas mis Telegram. C'est un peu particulier. Euh, vu que c'est russe, c'est un peu compliqué. Et puis le dernier, le petit dernier, c'était Véron en 2018, qui est aussi euh, parti euh, comme il est arrivé. Donc en fait, vous voyez, il n'y a plus de place. C'est déjà Ridhoffman, le fondateur de LinkedIn, qui expliquait ça il y a déjà 6 hmm, ou 7 ans. Il était assez millionnaire. Il n'y a plus de place pour des médias sociaux généralistes. On peut me tromper, hein, des fois. Euh, Peut-être que d'ici un moment, euh, il y en a un qui y arrivera. Mais là, pour l'instant, il n'y a plus de place. Par contre, il y a encore de la place pour des médias sociaux spécialisé, mettons euh, métier par métier, euh, euh, petite, petite communauté par petite communauté, euh, groupe affinitaire par groupe affinitaire, là c'est possible, sur les religions, sur des choses comme ça. Il y en a déjà qui existent, mais c'est encore possible, il y a encore de la place. Voilà. Voilà l'histoire des médias sociaux et comment on peut comprendre que finalement, euh, les choses d'abord n'arrivent pas euh, instantanément et qu'ensuite... Euh, une fois que le paysage s'est stabilisé, eh bien, c'est comme dans l'économie classique. Hein. Les acteurs principaux s'installent et ils sont là pour rester. Donc vous voyez, Facebook n'est pas mort.